On a acheté pour certains mais qu'on a beaucoup fabriqué plus après tout ce qui va être le matériel ludique pour les plus jeunes donc euh, des jouets des jeux symboliques euh, des jeux de construction euh. donc, maintenant ces quatre postes sont pérennisés et donc depuis l'année dernière on est aussi à, à proposer à des jeunes des contrats plutôt des contrats d'insertion pour et faire découvrir le métier d'animateur jeu et aussi être un petit peu un coup de pouce pour eux dans leur vie professionnelle pour après qu'ils puissent soit s'orienter, soit faire une formation.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 On peut apprendre à travers le jeu sans s'en rendre compte. Et c'est là-dessus, nous, où on a posé notre, euh, nos valeurs, c'est qu'on va ouvrir une boîte de jeu, on va d'abord s'amuser, et à travers, effectivement, on va enrichir son vocabulaire, on va compter, faire des déductions, on va, euh, on va apprendre à, à, à travailler son équilibre, euh, à tester aussi les rapports avec les gens, euh, manipuler, à tenir un, un autre rôle. Ça enrichit beaucoup, euh, ça rend la personne... Euh... Actrice, vraiment actrice, c'est des choses qu'elle peut transférer dans, dans sa propre vie. Quoi. Pour moi le jeu c'est quelque chose de, qui nous permet de nous, de nous découvrir et aussi de connaître mieux les autres. C'est un projet très très profond dans tous les domaines et j'ai senti qu'il y, y avait plein de possibilités pour que tout le monde puisse s'enrichir à travers le jeu puisse avoir un, un lien euh, avec, euh, avec les personnes, avec le matériel. Et du coup, de pouvoir mettre en, a, enfin, mettre en avant euh, des compétences qu'on a, qu'on n'ose peut-être pas forcément dans d'autres occasions. Enfin, le jeu, c'est un côté libérateur et quand on est après pris dans le jeu, on oublie un peu tous les blocages qu'on peut euh avoir dans d'autres occasions de la vie. Le jeu, ça mène plein de richesses dans les, dans les liens entre les personnes. Euh, on est dans un endroit euh, un petit peu comme un, un, une aventure, un livre qu'on va ouvrir. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener.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 d'associations ou autres qui pouvaient créer du lien social effectivement dans les villages. D'abord avant tout effectivement des difficultés financières puisque c'est vrai qu'on a fait le choix depuis longtemps de pérenniser les postes puisque si on veut faire un travail de qualité on estime aussi que qu c'est aussi en pérennisant les postes et en étant ben, du coup dans un, dans un travail sur du, du long terme. Parce que le jeu, ce n'est pas, euh, pas une baguette magique non plus, même si ça, ça débloque beaucoup de choses. Et que ce genre de travail de lien social et, euh, euh, ne peut se faire que sur du long terme. Et si on change régulièrement les salariés, il euh, y, a, y a plein de choses qui se perdent au niveau de la relation avec, euh, avec les personnes qu'on accueille. Donc, euh, même si on a tous commencé, ou presque tous, commencé en contrat aidé, on a donc, tous, donc maintenant, effectivement, la masse salariale, ça représente à peu près... Euh, Trois quarts de notre budget, et de ce fait, euh, voilà, c'est des fois, c'est difficile. Du fait de, du désengagement de l'État auprès des collectivités locales, euh, on, on a de plus en plus de mal quand même d'avoir des, des prestations dans les collectivités. Enfin, voilà, les budgets se réduisent et du coup, on en, on en subit les conséquences. Il faut commencer petit. Euh, parce que ben voilà, comme ça on, on peut. Enfin, je trouve que c'est plus facile de grossir petit à petit et, et pas trop grossir non plus, parce que après c'est dip... plus on grossit, plus c'est difficile à gérer la structure. Euh, ça permet de faire plus de choses, mais en même temps c'est un peu plus compliqué de... dès qu'on est un peu. On peut... Enfin, je crois que cinq salariés c'est déjà pas mal. Je suis pas sûr qu'on ait envie d'être beaucoup plus. Donc c'est effectivement savoir euh, grandir petit à petit, enfin voilà, on est, nous on est plus sur euh, de la décroissance entre guillemets que de la croissance et, euh, et je pense que pour ce type de projet, euh, euh, il voilà, vaut mieux y aller euh, progressivement et, euh, et pas vouloir tout de suite euh, partir à dans tous les niveaux et, et après euh, se casser la figure. L'expérience que, que nous avons eue, hein, euh, effectivement, quand on a voulu créer le Ludobus, donc Faire l'animation itinérante, c'est comme ça que c'est après, beaucoup développé. Euh, ça a été un travail de réseau important. Donc c'est vrai que moi j'étais été aux portes, que ce soit des collectivités dans, le, euh, dans les petits villages, rencontrer euh, l'équipe municipale, euh, rencontrer des associations, aller voir les structures, leur expliquer euh, un petit peu ce qu'on a envie de mettre en place. Donc c'est vrai qu'il faut pas lésiner, je dirais, sur tout ce travail de